bonjour à tous c'est la quatrième et dernière partie des tutoriels que j'ai fait sur comment sous titrer facilement le, les prêches du pasteur Steven Anderson donc euh, cette, euh, cette dernier tuto sera consacré au montage j'avais dit que je ferais quelque chose sur le montage ce pas ma spécialité euh, même à la base j'étais parti pour faire avec euh, Windows Movie Maker qui est vraiment au ras des pâquerettes mais entre temps, j'ai trouvé quelque chose qui est quand même beaucoup mieux et je vais pouvoir faire un tuto qui ressemble un minimum à quelque chose grâce à l'outil que j'ai trouvé. Avant de commencer, j'aimerais dire que dans les tutos précédents, je n'étais pas à la page, à savoir que j'avais expliqué qu'on ne pouvait utiliser la fonction de téléchargement des sous-titres avec euh, traduction automatique en français allemand, espagnol, portugais, hollandais, russe, chinois et japonais, pour extraire des vidéos et surtout des fichiers sous-titres de YouTube, que sur des vidéos qui avaient été postées en 2014 et en 2015. Il se trouve, entre-temps, je me suis rendu compte que YouTube a remis en route cette fonctionnalité qui agit maintenant euh, rétroactivement, c'est-à-dire que maintenant on peut utiliser la première méthode que j'avais montré dans les précédents tutos pour récupérer les sous-titres et les traduire automatiquement en français sur et eh bien toutes les vidéos qui sont sur youtube voilà maintenant on peut le faire on n'est plus obligé de se limiter à 2014 et à 2015 donc ça étant dit je vais commencer avec le logiciel que j'utilise pour les montages maintenant à savoir Active Presenter, qui est ici, Active que qui vous pouvez télécharger gratuitement sur le site d'Active il suffit de faire une recherche sur un moteur de recherche quelconque. Active Presenter, tout attaché, je mettrai, bon, je vais mettre le lien dans la vidéo, je le démarre et on va voir comment faire du montage vidéo avec Active Presenter. Voilà donc active présentateur. j'arrive sur la page de démarrage, j'ai donc euh, une, la fonction de créer un nouveau projet, faire une nouvelle capture ou ouvrir un projet déjà existant. Là on est sur des projets, on n'est pas sur des fichiers, on est sur un projet, c'est à dire avec un dossier avec des fichiers à l'intérieur on n'est pas donc sur un, un simple fichier vidéo comme ripote. On est comme sur Windows Movie Maker qui, est, qui ressemble aussi un peu à ça sous la forme de projet. Donc, je vais ouvrir un nouveau projet. Un projet vide. Je donne ici un nom. Tuto exemple. Allez je décide de l'enregistrer donc sur mon bureau, enregistrer sous, on est sur le bureau, parcourir, bureau, d'accord, je paramètre la taille de mon espace de travail, je vais dans les tailles prédéfinies et je vais choisir la plus grande taille, 1920 pixels de long sur 1080 pixels de haut. Alors, du 1080 points full HD. Je peux aussi carrément me mettre les tailles que je veux, me créer mon espace de travail comme je veux, à la dimension que je veux. Nombre de diapositives vides que vous voulez créer, et eh bien une, il en faut une. Si jamais vous ratez que vous mettez 0 et que vous cliquez sur ok, vous pouvez ensuite rattraper le coup. Donc j'ouvre ce nouveau projet, ce projet vide. Et là, j'arrive à l'espace de travail de Active Presenter. Donc, là, j'ai l'espace de travail. L'espace les, papier, on va dire. J'ai ici les propriétés des objets que je vais insérer dans cet espace de travail. On verra ça en plus en profondeur après. J'ai ici ma timeline. hop, Graduée en secondes ici c'est les secondes, là les minutes j'ai ici les fonctions essentielles pour faire du montage on va utiliser principalement ça si vous voulez faire simplement du montage avec ceci vous pouvez vous en sortir et quelques fonctions qui sont dans les onglets principaux qui sont en haut donc première chose je vais m'ouvrir une vidéo donc je fais vidéo je vous montre dans l'onglet annotation je fais vidéo je vais me chercher une vidéo la vérité sur les sodomites donc ce premier exemple que je montre c'est pour découper euh, une vidéo que j'ai moi même déjà sous titré j'ai intégré le sous-titre dans cette vidéo et je vais la découper pour en faire un petit clip donc ici j'ai une vidéo qui est arrivée dans mon espace de travail l'espace de travail donc fait 1920 pixels de l'or par 1080 pixels de haut la vidéo que j'ai importée celle-là je vais aller voir ses caractéristiques clic droit propriété détail on voit la largeur de 854 pixels et la hauteur de 480 pixels. Ce qui explique que ma vidéo que j'ai importée dans mon espace de travail fasse tout simplement le quart de l'espace de travail. Puisque la longueur c'est la moitié par rapport à ce que j'ai défini au début et la hauteur c'est aussi la moitié. C'est pour ça 2 x 2, 4 en surface elle est 4 fois plus petite. Donc je vais l'adapter à mon espace de travail en cliquant ici sur la poignée étirer, étirer, étirer, étirer, étirer voilà, bien épouser les contours de mon espace de travail faire attention à ce qu'il n'y ait pas un petit décalage sinon j'aurai une bande blanche ensuite dans le résultat final de la vidéo que j'aurai découpée je me cale bien là soit avec le curseur, soit je clique une fois pour le sélectionner cette vidéo et j'utilise les touches directionnelles de mon clavier. Voilà, ça je vais vers le bas, touche vers le bas, touche à droite. Voilà. Utiliser comme ça les touches directionnelles, ça permet d'être dans la précision et on peut l'utiliser sur beaucoup d'objets, quasiment tous, dans Active Presenter. Donc, je mets la lecture en route pour vérifier que tout va bien. Est-ce que j'ai mis le son Voilà. Donc, je le répète, ça c'est une vidéo que j'ai déjà précédemment sous-titrée. J'ai intégré les sous-titres à l'intérieur, comme vu dans les tutos précédents. Le but de ce premier exemple, c'est de montrer le découpage basique. Un découpage de base avec ActivePresenter. C'est pour ça que j'utilise une vidéo que j'ai déjà sous-titrée en français et même doublée plus exactement aussi. Donc j'arrête ici. Je veux découper cette vidéo, on va dire comme ça, au hasard. Allez ici, à la 35e minute 26. Donc je me mets là à 35 minutes 26. Je vais sur la timeline, là, au milieu. J'appuie sur CTRL, je laisse appuyer CTRL et avec la molette avant de ma souris, je zoome vers l'avant pour aller plus dans la précision. Et si je fais molette arrière, toujours en maintenant CTRL appuyé, je recule le zoom, je dézoome. Voilà. Donc je dis, euh, j'ai rien dit, je vais me mettre le curseur ici. Je prends au hasard la 37e minute 25. Voilà, on voit que là, je suis à 37 minutes, 25 secondes et 0,13 millième. Je peux affiner le placement de mon curseur, soit à la main avec la souris, avec des mouvements précis, soit, comme je viens de parler juste avant, en utilisant les touches directionnelles du clavier. Là, je vais bouger mon curseur en appuyant à gauche. Hop, un peu trop loin. Hop, hop, il faut que j'aille plus dans la précision en zoomant sur la timeline, voilà, je recommence avec les touches directionnelles pour me mettre à 35, 37 minutes 25 secondes 000 millième hop voilà là vous voyez j'avance millième de seconde par millième de seconde si vous voulez faire dans la précision voilà je suis à 37 minutes 25 secondes 000 millième donc j'ai placé le curseur, l'indicateur de lecture ici à gauche et à droite j'ai deux petits clusters sur mon curseur c'est tout simplement euh, celui là pour actionner euh, le, le, une plage de lecture pour la, la régler ça c'est le début et le rouge c'est la fin concrètement qu'est ce que ça veut dire bien regardez je vais reculer un peu sur ma, ma timeline dézoomer je clique sur le cluster, le cluster rouge de la de la fin de ma plage de lecture je laisse appuyer et là voilà j'ouvre une plage de lecture de cette façon et je vais aller plus loin au hasard on est toujours dans un exemple juste pour vous montrer comment je fais du montage basique avec active presenter allez allez allez allez allez allez je vais pas aller trop loin ça sert à rien je vais mettre à 38 minutes 4 centièmes 38 minutes 4 secondes je veux dire je zoome sur la timeline pour jouer dans ma précision voilà je vais me mettre à 38 minutes 4 secondes tout rond 000 millième ici je vais utiliser donc ces fonctions de découpage vidéo basique qui sont principalement là je vais couper la séquence ou la copier dans ce cas-là, je peux utiliser deux méthodes. Je vais copier la séquence, copie, et donc dans mon presse papier, j'ai copié. Je recule encore sur ma timeline. J'ai copié cette séquence. Voilà, c'est ça que je veux garder. Je veux juste créer un petit clip vidéo à partir de cette petite séquence. Qui part de la 37e minute 25 secondes et qui va pour la date de fin à 38 minutes 04 secondes. Voilà, j'avais décidé, on, on va dire que j'avais décidé à l'avance de me créer un clip vidéo euh, entre ces deux limites. J'ai copié cette séquence avec le bouton copier la séquence. J'aurais pu faire couper, d'accord. Maintenant, je clique sur l'objet vidéo, à savoir la vidéo que j'ai importée qui comprend de façon mixée et le son et l'image. Je peux évidemment aussi avoir une piste rien que pour l'audio et une autre une piste rien que pour la vidéo. Mais là, je suis sur du mixte. Donc, je l'ai sélectionné. Je vais faire ou la touche supprimer ou clic droit effacer. Hop, voilà. J'ai plus rien. J'ai juste la séquence que j'ai copiée dans mon presse-papier qui attend. Donc je reviens ici, je me mets sur la timeline à 0000, si je veux que ça débute ici. Je vais faire soit clic droit, clic droit, coller, ou comme il est indiqué ici, CTRL V. Je colle, et voilà, j'ai mon petit clip découpé avec, je le répète, des sous-titres que j'avais intégrés auparavant. C'est une vidéo que j'ai pris comme exemple sur lequel j'avais déjà traduite et sous-titré selon la méthode exposée avant. Je fais attention parce qu'à chaque fois que je fais du copier-coller sur ActivePresenter, il décale l'objet. Regardez, si je vais dans les propriétés de cette vidéo, il décale toujours les objets qu'on colle de 10 pixels par rapport au rebord gauche et de 10 pixels par rapport au rebord droit. Ça, c'est des localisations en deux dimensions sur X et Y de mon objet. J'ai ici sa largeur que je pourrais modifier de façon numérique au contraire de ce que j'ai fait tout à l'heure en activant les, les, les poignets. Donc ici, je vais bien me mettre à 0. Par rapport au bord gauche de mon espace de travail et zéro par rapport au bord haut supérieur de mon espace de travail voilà je suis bien calé je vérifie s'il n'y a pas de souci normalement il n'y en a pas Ah, c'est la vidéo la vérité sur les sodomites que youtube m'a fait sauter et euh, ils vont pas me faire sauter quand même mon tuto j'espère donc j'ai fini ce que je voulais faire j'exporte ici exporter dans les onglets principaux en haut exporter sous forme vidéo dans les options d'exportation le zoom, il n'y a pas de zoom dans cette vidéo, j'en ai pas inclus, mais je vais quand même laisser. Inclure la trajectoire du curseur, c'est si j'avais fait, fait une capture, exactement comme ce que vous êtes en train de regarder là, c'est une capture. Exporter le son, euh, oui, tant qu'à faire. Exporter sous-titres SRT, exporter sous-titres Art de sous-titres, intégrer dans HTML, ça non. Je laisse la taille de la vidéo à 100%, je ne vais pas la réduire, l'agrandir donc la largeur et la hauteur, je peux aussi paramétrer la, les, les, param les, les proportions de la vidéo qui sera en sortie. Vitesse d'image 30 c'est le maximum, je laisse ça, image clé 30 c'est une valeur euh, moyenne, je la garde, qualité 100, canot stéréo, taux d'échantillon 44100 Hz, le débit binaire de 128 je le garde, format MP4, je peux changer le format de la vidéo que je vais exporter, le fichier de sortie, là je vais le mettre sur le bureau par commodité, tuto exemple, est-ce que j'en ai pas créé déjà, qui est le même nom, non ça va, sauver, exporter, ok, voilà merci de patienter lors du traitement, donc on patiente. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Voilà. Et ceux qui croient au salut par les œuvres, comme à leur habitude, quand ils lisent ça, ils vont dire qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Sinon, vous perdrez votre salut. C'est leur spécialité. Rajouter des choses. Interpréter sur la base de un témoin. continue, Et non je continue pas, je patiente. Exporter avec succès, mais Active presenter n'a pas pu trouver l'application pour voir le fichier de sortie, voulez-vous voir le répertoire contenant la sortie, c'est sur le bureau, euh, il m'indique ça parce que à tous les coups comme c'est une session sur mon ordinateur que j'ai créé juste pour ces petits tutos, euh, j'ai pas installé de lecteur vidéo spécifique donc c'est pour ça qu'il me met ce message parce qu'il a du mal à trouver un lecteur de vidéo avec codec on est juste sur le lecteur vidéo de base de windows donc c'est pour ça qu'il m'indique ceci hop je vais donc sur mon bureau tuto exemple il est là je le démarre pour vérifier Je mets le sang. Avec en opposition à coucher avec une femme. Il est dit, si un homme aussi couche avec un homme, comme on couche avec une femme, les deux ont commis une abomination, elle sera mise à mort, le se sera sur eux. Vous dites, oh, vous avez mémorisé ce verset, vous n'avez pas tourné votre Bible. Vous savez, vous devriez mémoriser ce verset aussi. Surtout si vous n'aimez pas ce serment. Vous avez peut-être besoin que cela.. Donc il n'y a pas de souci, j'ai ma vidéo découpée, je vais dans clic droit propriété, dans les détails, donc j'ai sa taille, comme je l'ai paramétré, comme je l'ai adapté à l'espace de travail, j'ai sa durée, 39 secondes, voilà, j'ai donc toutes les autres indications des propriétés, ça correspond à ce que j'avais paramétré, d'accord. Ok, donc on a vu comment faire un petit découpage basique, Maintenant, on va partir sur une deuxième hypothèse, à savoir, je veux récupérer un serment original en anglais sur la chaîne du Pasteur Steven Anderson. Je récupère donc aussi le fichier sous-titre, je l'extrais, avec 4K vidéo downloader. Et là, je décide moi-même du clip vidéo du petit bout de clip vidéo que je vais sous titrer. Je me contente pas d'aller récupérer un clip qui a déjà été découpé en amont sur la chaîne de youtube du pasteur Anderson. Je dessine moi-même le clip vidéo que je veux faire parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui est édifiant ou qui dénonce une fausse religion. C'est moi qui choisis. Là. Je ne me contente pas de, de, de, de sous-titrer un petit bout de clip déjà découpé, donc déjà présent tel quel, sur la chaîne du pasteur Steven Anderson. C'est moi qui choisis. On est d'accord que je n'ai rien contre le fait de, de sous-titrer des clips déjà découpés. Il y a des gens très très très bien qui font ça. Je n'ai rien contre. Mais je vous donne la méthode un peu plus évoluée. Là, je vais m'y prendre autrement. À savoir je vais voir sur la vidéo en anglais ça je me l'écarte pour qu'il n'y ait pas de confusion je vais sur la vidéo en anglais je fais clic droit propriété, les détails et le format original de cette vidéo il est de 1280, de long, 1280 pixels de long par 720 de haut Je me note ça, avec un stylo qui marche tant qu'à faire. Donc, 720 pixels de haut. Ok. Pourquoi je me note ça Pourquoi je regarde ça Tout simplement parce que je vais donc sur ActivePresenter. Nouveau projet. Projet vide. Je l'appelle tuto exemple 2. Je me l'enregistre, le fichier projet, c'est un projet, sur mon bureau, d'accord. Et là, dans la taille, je veux que mon espace de travail corresponde parfaitement au format de la vidéo que je vais importer dessus. Est-ce que dans les tailles de prédéfinies, je vais avoir quelque chose qui correspond Oui, évidemment. On est sur du 720.HD, regardez, 1280 pixels de long sur 720 de haut. Je prends celui-là. Si j'avais un format un peu spécial ou si je voulais faire quelque chose d'un peu spécial, je peux évidemment modifier ceci. Voilà, 1500. Hop. Voilà, je vous ai montré ça. Je reviens à 1280. Voilà, pour des besoins spécifiques ou pour des vidéos de tailleur norme. Donc, je veux une diapositive. Qui donc va faire 1280 pixels de long par 720 pixels de hauteur. Ok, c'est parti. Ça le crée. Voilà. Donc j'ai un espace de travail qui fait 1280 pixels de long par 720 de hauteur. Et là, je vais dans Annotation. L'onglet Annotation. Vidéo. Cette fois, c'est la version anglaise. Donc c'est The Truth About The Sodomites. Hop. Voilà, je l'importe. Et là, normalement, ça va correspondre parfaitement à mon espace de travail. Il n'y a pas de décalage. Voilà, tout est bien. Donc, j'ai, je décide je décide d'où je vais démarrer mon clip vidéo. Et où est-ce que je vais l'arrêter. Au hasard, allez, je vais prendre de la minute. 33ème minute. 52 secondes et je vais aller à la 37e minute et 10 secondes je me le note ça sur un bout de papier là sur ma liasse de plan vous pouvez aussi vous le noter sur word ou n'importe quel fichier texte sur un post-it comme vous voulez au marqueur sur la cloison vous faites comme vous voulez mais je me suis noté, date de début, date de fin, suite à une décision que j'ai prise. On est d'accord. Donc, j'ai continué dans ce lancer. Donc, je veux que cette vidéo commence à la 33 e minute, 52 secondes par rapport à la vidéo originale. Donc, je me mets là. Je vais... Donc me mettre bien à 33 min 35 minutes. J'ai dit 33 minutes. Ce pas 35. Je recule. Je recule, je recule, je recule. 33 minutes, j'ai dit 52 secondes. Je zoome sur la timeline pour aller dans la précision. 33 minutes, 52 secondes. J'utilise les flèches pour aller dans la précision. Voilà, 33 minutes, 52 secondes, 0,0,0 0, 0 millième. Je clique une fois sur cet objet, à savoir la piste vidéo-audio. Et là, je vais faire une méthode différente de ce que je vous ai montré dans le premier exemple. Diviser les objets audio-vidéo. Hop, je clique. Et maintenant, ma piste va être coupée en deux. J'écarte mon curseur, regardez, si je vais, si je zoome là-dessus, j'ai une découpe, hop, je clique à gauche, voilà, je n'ai pas sélectionné l'ensemble de la piste vidéo audio, j'ai sélectionné que ce bout-là, puisque maintenant j'ai fait une coupe, et ça c'est deux morceaux indépendants. Je peux, si je les sélectionne les deux, je laisse appuyer CTRL et je sélectionne le deuxième, les refusionner voilà je vais les recoller mais c'est pas ce que je vais faire donc ce petit bout qui est avant dont je ne veux plus j'appuie sur la touche supr de mon clavier où je fais clic droit effacer et voilà elle a disparu je vais faire la même opération pour la limite de fer qui est à 37 minutes 10 secondes je recule 37 minutes 10 secondes 37 minutes 10 secondes, donc on est là, je mets mon curseur ici, je zoome pour aller dans la précision, je suis à 37 minutes 10 secondes et 3 millièmes je vais aller juste pour l'exemple pour vous montrer comment être, on peut être précis au millième de seconde avec les touches, la touche gauche, appuyer trois fois sur la touche gauche, et je me suis déplacé de 3 millièmes de seconde sur la gauche. Donc là, je suis bien placé. Même chose, je clique sur l'objet, la piste audio-vidéo. Et je refais diviser les objets audio et vidéo. Et là encore, ça me le coupe en deux. En deux. Donc cet objet-là, c'est le reste dont je ne veux pas non plus. C'est pareil, supprimer. Touche supprimer du clavier. Ou clic droit et effacer. Et voilà. Maintenant, je recule sur ma timeline pour vous montrer que donc j'ai bien découpé le morceau de vidéo que je voulais récupérer. Hein, je pourrais même en découper deux, trois et les recoller ensuite. Par contre, quoi qu'il en soit, il faut... Je recule, je recule. Cette, cette piste-là, cet objet, il apparaît sur euh, l'espace de travail. Il est... Il est paramétré pour démarrer donc à 33 minutes 52 secondes. Donc si j'exporte la vidéo, là, je vais avoir encore tout ça là. Je vais avoir 33 minutes une page blanche, sans rien, avant que commence mon morceau là. Donc je le sélectionne, je laisse appuyer, et hop, je l'amène à zéro. Voilà. Donc maintenant, même histoire je peux l'exporter comme une vidéo et les mêmes paramétrages ce que je vous ai montré avant j'annule je ne vais pas le faire et je vais vous montrer ensuite qu'il faut aussi donc modifier le fichier sous titre qui correspond à cette euh, la vidéo originale je l'ouvre donc je me suis noté que mon clip que je voulais faire commencer à la 33 e minute 52 secondes et se terminer à 37 minutes 10 secondes autrement dit dans mon fichier sous titre 33 minutes 33 minutes 57 secondes est-ce que ça va correspondre au fichier sous titre j'aurais d'abord dû aller dans, voir dans le fichier sous titre et me caler sur euh, le démarrage de chaque ligne de sous-titre pour décider de ma date de début date de fer. donc j'ai dit 33 minutes 52 33 minutes 52 33 minutes 52 ah. je suis à 33 49 je m'y suis mal pris bon pour l'exemple ça va passer 52 hum, ouais ça va être un peu ricrac bon je me suis mal pris J'aurais dû décider avant, quand je voulais découper ma vidéo de telle date de début à telle date de fin, tant qu'à faire me caler sur un sous-titre. Mais bon, ça, si vous le faites, si vous décidez de ce que vous voulez couper comme morceau vidéo, forcément, ce que la portion que vous voulez découper aura, un, aura une logique. Ça sera un morceau à part entière et vous aurez des sous-titres qui correspondent à peu près au message que vous voulez faire passer dans ce clip vidéo. Donc, je reviens à mon histoire. Donc, déjà, en plus, je suis à la 32e minute, pas la 33e. Donc, 33, 52, 33, 52. Voilà, 33, 49. Et donc, là, c'est juste pour vous montrer, tout simplement, ce que je veux faire, c'est que je veux me récupérer une portion de fichier sous-titre qui correspond à la vidéo que j'ai découpée. Donc ici, je vais sur la première ligne de début. Je fais clic gauche, je laisse appuyer, je descends. Juste pour vous montrer ce que c'est concrètement. 37 minutes 10, là ça tombe pile poil tout rond. Coup de chance. Donc la manip consiste tout simplement à ne récupérer que cette portion de sous-titres qui correspondra à la vidéo que j'ai découpé voilà on est sur 3 minutes 18 si je fais un calcul rempli, rapide de tête la tête, 3 minutes 18 là je suis à 33,49 33,49 jusqu'à 37,10 33,49 ça fait 3 plus euh, je dis combien 3 minutes plus 11 secondes et 10 secondes, 3 minutes 21 voilà Là, j'ai 3 minutes 21 de sous-titres. Et là, j'ai une vidéo qui fait 3 minutes 18. Voilà, ça, ça s'explique parce que le, la, la date de début de la première ligne de sous-titres est un peu en retrait de la date euh, de, de la période à laquelle j'ai découpé ma vidéo. Donc, je répète, je veux récupérer cette portion de sous-titres, juste celle-là, pour l'intégrer à la vidéo que j'ai découpée. Donc, je sous-titre la portion que je veux, je découpe le clip vidéo dans les limites que je veux. Autrement dit, il faut que dans mon fichier sous-titre, toute cette partie devant là et toute la partie après, il faut que je dégage tout ça. Donc, je vais faire. Je vais donc, je dois dégager à partir d'ici cette portion de sous-titre. Je clique sur la dernière ligne de la portion que je veux supprimer je clique gauche je laisse appuyer et je remonte pour tout sélectionner voilà tout ça je n'en veux pas je n'en veux pas je n'en veux pas je n'en veux pas voilà j'ai tout sélectionné je fais clic droit supprimer des lignes et voilà donc j'ai tout supprimé toute la portion de fichier sous titre dont je n'avais pas besoin ensuite je vais supprimer toute la portion arrière dont je n'ai pas besoin non plus. Donc, date de fin 3710, voilà 3710 ça correspond parfaitement. Donc à partir de cette ligne, tout le reste je veux le supprimer. Donc, je clique dessus, je laisse appuyer et je défile vers le bas pour tout sélectionner cette partie de fichier sous-titres, ces lignes dont je n'ai pas besoin. Même chose, clic droit, supprimer des lignes, voilà. Donc maintenant, j'ai une portion de fichier sous-titres qui correspond, selon les dates de début et de fin que je me suis noté, à la vidéo que j'ai découpée. Donc voilà, j'ai décidé de la portion, le clip vidéo que je voulais sous-titrer. Je, je décide et j'adapte donc le fichier sous-titre à cette décision que j'ai prise quant au début et à la fin de cette vidéo. Maintenant, de la même façon que quand j'avais découpé le, euh, cette portion vidéo sur ActivePresenter, je me retrouvais avec toute une portion avant de blanc, de vide, que j'ai dû tout ramener à zéro pour que ça, que ça soit correct, cohérent. De la même façon, mes fichiers sous-titres, regardez, date de début, 33ème minute, 49 secondes, 0,2 millième. Ce qui veut dire que si là cette vidéo, je l'exporte, je me crée un fichier vidéo. Si j'y associe, j'y intègre ce fichier sous-titres directement dans la vidéo ou sur YouTube, le problème, c'est que les sous-titres vont commencer à 33 minutes 49 secondes. Et vu que la vidéo fait 3 minutes 18, autant dire que je ne vais pas sous-titrer, voilà. Je vais sous-titrer le vent, le vide. Donc, comment rattraper ça C'est très simple. Je vais, je vais, je vais dans... J'ai l'habitude de tout sélectionner pour faire ça, donc on peut le faire sans. Synchronisation, l'onglet synchronisation en haut, voilà. Décalage temporel. Et je vais décaler en avant, donc décaler de... En arrière plutôt. De 33 minutes, 49 secondes et 0,2 millième. Tout simplement pour que la date de début de cette ligne ça soit 0,0. Je me mets exactement de combien je veux le décaler, donc, 33 minutes, 49 secondes, 0,2 centièmes. En arrière, ça va affecter toutes les colonnes donc, parce que quand je faisais ça moi d'habitude j'avais l'habitude de faire sélectionner tout, pour appliquer ce décalage mais je peux le paramétrer ici plus simplement que ça affecte temps de début et de temps de fin jalonnement du début jalonnement de fin de mes lignes de sous-titres ok c'est la première fois que je fais comme ça est ce que ça va marcher comme je le crois oui ça l'a fait et donc maintenant voilà j'ai un fichier sous-titre qui démarre à 00000 et qui va à 3 minutes 20 secondes 98 centièmes ma vidéo elle fait 3 minutes 18 secondes 0 centièmes il faudrait que j'adapte ça encore un peu mieux comment je vais faire et bien, donc, elle se termine à 3 minutes 20, 98 centièmes. J'avais un, un décalage à l'avant. Si je compare à 3 minutes 18 secondes, ça veut dire donc... Non, pas ça. 3 minutes 18, combien j'ai dit Il faut que je me le note, ça. 3 minutes 18, tout rond. Ah, j'ai quand même 2 secondes 98 de trop, là. D'accord, donc... Si je pars comme ça, je vais avoir les sous-titres qui vont être décalés en avant de 2 ,98 secondes 98. Donc je vais encore refaire synchronisation. Est-ce que ça va le faire, ça hmm. Je m'embarque dans des trucs comme ça sur le tuto. Sans préparation, sans savoir exactement ce que je fais, c'est pas sérieux. Donc j'ai dit 2 minutes, 2 minutes 92 centièmes. 2 secondes 98 centièmes. 0, 2, 98. Je ne sais pas si ça va donner ça, ça du coup. Voilà. 3 minutes 18, 3 minutes 18, voilà. Donc les sous-titres qui sont passés avec des dates de début inférieures à 0, apparemment, ils ont été supprimés. Voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire fichier, enregistrer les sous-titres sous au format .ass, je vous le rappelle. Mmh. Fichier ah c'est là. Enregistrer les sous-titres sous. Donc je me le mets sur mon bureau. Un petit bout de clip. Et voilà, je sauve et voilà je ferme ça ici j'ai pas exporté la vidéo mais si j'exporte cette vidéo je vais le faire avec quand même pour l'exemple exporter exporter voilà vidéo zoom trajectoire du curseur le son Fichier de sortie je vais le mettre sur le bureau c'est déjà paramétré voilà j'exporte donc ce cette vidéo que j'ai découpé et je vais avoir donc une vidéo et un fichier sous titre qui correspondent je répète là c'est moi qui ai décidé du montage du petit clip que je voulais découper j'ai pas je ne me suis pas contenté de récupérer un clip déjà découpé sur la chaîne du pasteur Steven Anderson. Si vous voulez le faire, vous, vous le faites. J'ai rien, rien, rien du tout contre ça. C'est juste pour vous montrer les possibilités de cet outil de montage. Et en parallèle, comment on traite le fichier sous-titre pour adapter le fichier sous-titre au découpage vidéo que j'ai décidé de faire. Voilà, c'est la méthode que je voulais vous montrer. exporté avec succès, euh, c'est pas la peine vu que je me suis mis sur le bureau, je ferme ça, c'était un exemple, je n'enregistre pas, je ne sauvegarde pas, voilà, Hop. donc maintenant j'ai, il est où, tuto exemple 2, là, et, et, et. petit bout de clip, voilà donc j'ai mon morceau de vidéo et le fichier sous-titre qui correspond, je répète encore une troisième fois, c'est moi là qui ai décidé du petit clip vidéo que je voulais diffuser, que je voulais sous-titrer, je me suis découpé la vidéo et j'ai adapté le fichier sous-titre que j'ai téléchargé, traduit automatiquement, je l'ai adapté pour qu'il corresponde parfaitement à ma vidéo en fait oui on a vu que j'ai fait ça un peu bâclé pour l'exemple euh, évidemment si vous décidez de, de sous-titrer telle ou telle partie vous vous calerez sur le fichier sous-titres que ça soit cohérent dans l'ensemble donc voilà maintenant il n'y a plus que soit je mets cette vidéo sur youtube et je charge, charge le fichier SRT sur youtube soit j'intègre le, les sous-titres sur la vidéo en elle-même et après je diffuse cette vidéo, voilà, je supprime ça, et maintenant on va voir des fonctions avancées d'Aegisub, voilà, je vous ai montré comment utiliser Active Presenter, les fonctions avancées Presenter. je vous ai montré euh, donc comment faire du montage basique à l'égal de ce qu'on peut faire avec Windows Movie Maker, c'est les mêmes fonctions, si vous avez vraiment bien l'habitude de Windows Movie Maker, ben au pire, restez dessus. Mais maintenant, on va avoir des fonctions un peu plus évoluées que n'a pas un Windows Movie Maker. On va pouvoir faire des choses un peu plus chiadées. On va ouvrir un nouveau projet. Un projet vide. Titre... Euh Test, test, allez, sur le bureau, taille prédéfinie. fini hum, c'est pas grave là ce que je choisis, c'est juste pour l'exemple, une diapositive, c'est parti, annotation, la vidéo, je me prends, je me prends une vidéo, belle vidéo en anglais, qu'on a vue avant, c'est juste pour l'exemple, pour montrer des fonctions un peu plus avancées, de actif présenteur donc je me cale là, voilà hop c'est parti je me mets bien je vais me mettre plus loin par là maintenant je vais insérer des objets dans la timeline on a donc cette ligne là qui est la vidéo plus le son les deux combinés sur la même piste donc euh, c'est un objet, et je vais insérer d'autres objets. Donc, par exemple, je me mets bien à la position où je vais insérer l'objet, ici au hasard, et je vais par exemple, on va rester encore dans ces fonctions assez simples, insérer du temps, c'est-à-dire insérer une pause. Je vais figer à cet endroit-là pendant 3000 millisecondes. 3 secondes donc. Ok. Hop. Donc là ça va être figé. Si je mets la lecture, ça donne quoi Hop, figé. Et là ça reprend. Voilà, j'ai ins inséré là cet objet. semble ouais cela les, les temps les temps vides comme ça on peut pas trop aller dans les propriétés c'est un objet un peu spécial ensuite je continue je vais plus loin et ici je vais utiliser cette fonction insérer une région de flou qui va durer les 6000 millisecondes voilà je me demandais toujours comment il faisait ça je pensais qu'il fallait être champion du monde de cinématographie pour pouvoir le faire non donc j'ai mis, j'ai créé une zone de flou. Je peux juste la déplacer en agissant sur les manettes de bord, comme ça. Je ne peux pas la prendre, la bouger à droite à gauche. Ou alors on peut le faire, mais je sais pas. Voilà, je fais le test lecture. C'est pareil, c'est un objet avec une date de début, une date de fer. Voilà, là par exemple il bouge, je peux faire bouger aussi ma zone de flou, je vise bien les périodes, là il baisse un peu la tête, donc ici je sélectionne cet objet, cette zone de flou, c'est un objet, on a ici ses propriétés, il va paraître en fondu, arriver, entrer rapide, essuyer, je vais vous montrer après ce que c'est. J'ai bien sélectionné ma zone de flou là. Je clique insérer, supprimer un keyframe. Hop. Et là, ça m'a mis un repère, un keyframe. Et je vais à ce keyframe affecter une nouvelle position pour ma zone de flou. Voilà. Ce qui veut dire là, à cet endroit là au début de l'objet zone de flou j'ai une keyframe avec une position ici et là j'ai une keyframe avec une autre position tout simplement l'objet flou d'ici à cette keyframe il va s'adapter il va suivre le déplacement concrètement qu'est ce que ça veut dire j'ai peur qu'on le voit pas beaucoup vous voyez que la zone de flou bouge je peux comme ça si on a un personnage qui se déplace de droite à gauche faire suivre la zone de flou ça demande un peu de précision d'être de, de travailler à la demi seconde à la seconde mais déjà je vous ai montré en gros comment faire des zones de flou ça peut être utile on continue dans ces fonctions là il faut toujours sélectionner l'objet sur lequel on veut agir mettre le curseur à l'endroit où on veut je vais la sélectionner une séquence, c'est-à-dire une plage, avec un début et une fin, et j'utilise par exemple cette fonction, changer la vitesse de lecture, je vais la mettre à 200% de la vitesse normale, x2, là, vous allez voir que ça va se réduire, voilà, puisque le temps s'est réduit, sur cette portion, sur cette plage, sur cette séquence, c'est le mot exact, euh, la vitesse va être accélérée par deux ce qui nous donne ah, je ça. voilà vous avez vu ça a été accéléré double clic pour sortir du jalonnement de la séquence je vais vous le remontrer rapidement Voilà, comme ça, là, on le voit vraiment. Quand je fais des modifications, comme ça, sur une séquence ou une coupe, j'ai un trait rouge. Début de la plage. Hop, contrôle arrière. Il a disparu. T'es passé où Il a disparu. Voilà, en tout cas, ce qu'il y a à savoir. Voilà, à chaque fois, j'ai... J'ai ce repère qui se crée. Donc Comme ça, je peux revenir en arrière sur modification, les allumer, m prendre, me la prendre comme repère pour insérer autre chose si je veux faire des effets combinés. Je continue. Je sélectionne toujours mon objet, la, la piste vidéo, audio vidéo. Hop, Voilà. Je suis un ennemi de l'évangile satanique de croire en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Vous Donc je vais couper le son de ce faux apôtre pour qu'il arrête avec son évangile satanique de croire en Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Et plutôt, et les œuvres, hein, comme Caïn. Hein? Voilà. Et, c'est ironique, évidemment, ce que je dis. Hein? Je mets là, par exemple, muet, où je peux réduire le volume solore. On va le réduire à 27%. 27%, comme ça au hasard. Je réduis avec précision, avec la touche haut et bas de mon clavier. 27. J'appuie vers le bas, 26, ah j'étais trop loin, je remonte, hop, hop, hop, hop, et voilà, pareil, j'ai muté le son sur cette portion, double clic pour faire disparaître ces jalonnements, j'ai les traits rouges qui m'indiquent mes modifications, hop, j'envoie pour voir ce que ça donne. Ah oui, mais si je le fais sur la partie que j'ai accéléré en même temps à 200%. Voilà, mes curseurs se sont bloqués sur les deux marques que j'avais fait auparavant quand j'avais accéléré la séquence. Donc je vais le refaire un peu plus loin. Donc j'ai dit 27%. Hop. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hop. Maintenant ça devrait le faire. monter le son pour qu'on entende bien hop je fais le test donc sur la portion que j'ai traité le son s'est réduit à 27% de ce qui était sur le fichier son de la piste audio originale ensuite on continue qu'est ce que j'ai d'autre Ici, insérer un sous-titre, euh, ce n'est pas les sous-titres SRT, c'est du closed Caption. Totalement, ce n'est pas le même format, c'est beaucoup plus évolué. J'aurais voulu pouvoir importer les SRT là, directement. On ne peut pas le faire. J'ai même été posé des questions sur le forum pour savoir si on pouvait le faire. Il y a un ingénieur de l'actif de préméditeur qui m'a dit non. Pourquoi j'aurais voulu le faire parce que comme ça j'importais les sous-titres et avec la fonction euh, cc la close caption j'aurais pu générer à partir des sous-titres une voix synthétique qui aurait fait le, le doublage à ma place parce que les doublages vous inquiétez pas les doublages je vais m'y remettre c'est là pendant ces vacances d'hiver je, je suis parti un peu à droite à gauche sur mes trucs là, ce que, ce que vous avez vu, ce que j'ai posté sur la chaîne YouTube, mais je vais m'y remettre. Il y, a, il y a du monde qui me l'a demandé dans différents pays. C'est important ces doublages. Je pas les faire, mais je me rends compte que c'est très important, il de rien. Donc, cette fonction sous-titres, ça n'a rien à voir avec les fichiers srt ce qu'on a vu avec. Avant, c'est totalement différent. Là, si vous voulez faire des sous-titres, il faut le faire euh, ligne par ligne. Ça va prendre deux ans pour un serment d'une heure. C'est très dommage. Très, très, très, très dommage. Il faudrait que je trouve une solution pour ça. J'enchaîne. Je parlais de doublage justement. Ici, j'ai un outil pour enregistrer la narration. Ici, je me suis mis sort de là, je me suis mis là, à cette date. Si je clique ici, enregistrer de la narration, je vais m'enregistrer là au micro et ça va se rajouter comme un objet son à cette partie. Je fais le test. Ah là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je me suis mal pris parce que j'ai laissé le son sur l'audio de la vidéo. Je vais faire le test de plus loin. Je coupe le son. Je relance l'enregistrement de la narration. 1, 2, 3, test. Enregistrement test, test, test. J'arrête ici. Voilà. Et donc maintenant est apparu Recording. Voilà, c'est un fichier son de ce que j'ai enregistré. Ça va m'être très très très utile pour mes doublages. Je viens de trouver ça c'est super. Ensuite, je vais plus loin pour montrer des fonctions encore un peu plus avancées. Je peux mettre des formes hop qu'est-ce que j'ai mis, voilà j'insère des formes, voilà ah, j'ai bougé la vidéo derrière, et je la remets je double clique là-dessus contrôle A pour tout sélectionner Jésus tu seras sauvé je peux changer les lettres, mettre gras, les tailles de police, centrer, justifier, le classique. Et donc, c'est un objet, je vais le faire, par défaut, il apparaît en fondu et disparaît en fondu. Là, j'ai la durée de l'objet, là donc 3000 millisecondes, c'est-à-dire 3 secondes, du là. Là, je peux changer manuellement la durée de... De l'effet d'entrée et manuellement la durée de l'effet de sortie. Je vais faire un effet d'entrée, de, hop, arrivé. Depuis en haut. Voilà, une parole qui vient d'en haut. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et je vais la refaire partir. S'envoler, vers le haut. Donc cet objet, il va arriver d'en haut avec une, une, une durée de course de 571 millisecondes et il va repartir, même chose, en 512 millisecondes je l'ai paramétré, on regarde ce que ça donne c'est un objet, la plupart fonctionnent comme ça il faut comprendre cette logique c'est parti hop, ça a en haut et ça remonte en haut voilà, la parole est repartie au père on continue des légendes, mais pareil du texte, c'est un objet avec effet d'entrée, effet de sortie, je peux mettre des styles prédéfinis, voilà, ou les modifier moi-même, je, je peux y mettre donc des ombres, euh, type de ligne, un remplissage assuré, dégradé, voilà, c'est toutes les propriétés des objets. Ensuite je continue, plus intéressant, donc cet objet là que j'ai mis là pour l'exemple, il est sélectionné, j'appuie sur sup comme ça il disparaît, ensuite je vais mettre des spots, hop, sur la bible, pas sur le bonhomme, sur la bible, je vais changer de format, et mettre un carré, voilà, et ça va faire un spot qui va mettre cette zone en évidence et mettre les autres en partie grisée. Même chose, je peux paramétrer le niveau de, de, de, de transparence de ce gris, le faire moins ou plus opaque. Qu'est-ce que j'ai comme option De ouais, toute façon, il y a des styles de base. Évidemment, date de début, date de fin. Ça apparaît en fondu, on peut pas le changer là. Voyons ce que ça donne. Test. Vous voyez Et hop, c'est parti. Voilà, une autre fonction, très intéressante. Je mets en pause. Je clique ici. En notation. Inversement, je peux mettre même chose, des zones de surbrillance. Zoom, zoom, zoom. Voilà, un zoom. J'ai mis un zoom ici. On zoom de 200%, c'est à dire par rapport au format global, la largeur est réduite de 2 multiplié par, euh, par 0,5 multiplié par 1,5 et 2 aussi dans cette dimension. C'est pour ça 2 fois 2 ça fait 4, ça représente un quart de la surface. Donc, ce que ça donne concrètement, hop, voilà, ça fait un zoom. Et attention, une fois la durée de zoom finie, on reste zoomé sur ce, euh, ce cadrage-là. Donc il faut mettre un autre zoom qui lui est à 100%, c'est-à-dire taille normale, taille réelle. Hop. Qu'est-ce que ça va donner C'est un zoom arrière, tout simplement. On revient au cadrage initial. Je peux, je ne vais pas vous montrer, si je mets un zoom ici, puis un zoom là, si, ouais, je vais vous montrer. Zoom. Je mets un zoom ici, bah, il a le bras tendu. Ça va très bien le faire, comme ça. Je vais être tout content de mon effet. Je déplace cet objet. Allez, le chat. Allez, le chat. Arrête de m'embêter, j'enregistre le tripot. Je vais copier ce zoom, le mettre plus loin, J'ai fait CTRL-C, je fais CTRL-V, ctrl et voilà j'ai mon autre zoom là, et je vais le mettre ici. Pourquoi j'ai fait ça Je vais copier, pour que ça ait la même position, par, par chance ça ait les mêmes positions. Je veux dire la position d'auteur, hauteur, l'alignement, pour qu'il n'y ait pas de saccade d'effets bizarres dans mon panoramique, puisque c'est un panoramique que je fais là, avec un zoom ici puis un zoom là. Concrètement, qu'est-ce que ça donne, vous allez comprendre de suite. Premier zoom, puis j'enchaîne, hop, panoramique. <coughs> en fait, mon panoramique, c'est <coughs> deux zooms qui s'enchaînent de façon latérale et là je remets un zoom 100% pour revenir à la taille originale sinon je vais être embêté pour la suite allez c'est parti hop et voilà je suis revenu euh, vous montrer quoi d'autre euh, insérer des images tout simplement faire des copies d'écran, insérer des sons au lieu de faire la capture comme j'ai fait tout à l'heure ben, insérer un fichier son qui existe déjà, des vidéos, un lien vers youtube ça marche pas trop bien ça, objet de web ouais je sais pas trop essayer ensuite dans l'onglet la interaction vous pouvez créer aussi ça sera pas une vidéo ça sera du html donc du codage html 5.0 pour faire euh, comme un powerpoint sauf que vous pourrez l'arrêter le powerpoint pour poser des questions aux gens vrai faux choix multiples réponse multiples et ça, vous l'exportez en HTML. Et il faut le charger sur euh, un espace, euh, sur un serveur, une page internet. Donc vous pouvez créer un questionnaire-réponse euh, sur internet. Es-tu sauvé Oui, non. Oui, si oui, pourquoi Réponse multiple, par mes œuvres, parce que j'ai les fruits de l'esprit de Dieu. Euh, voilà parce que je vais à l'église parce que non par la foi seulement sacrifice de Jésus-Christ le prix du sang payé pour nous voilà vous pouvez faire des questionnaires comme ça par exemple autre fonction cette partie-là c'est la partie qui est pas accessible sur le sur la version gratuite de Active Presenter là il faut la version pro payante exporter vidéo images bon ça ça s'explique de même, voilà exporté en html, diaporama html, et là on a la simulation si on veut vérifier directement l'intérieur présentateur présentateur. Hmm. localiser, Ouais, ça m'a l'air un peu compliqué ça, vu ça c'est tout simplement pour se faire son espace de travail, timeline, sa disposition, des propriétés, euh, des, des diapositives comme on veut, voilà, par exemple, les propriétés, j'en ai pas besoin, j'enlève, je les remets, j'en ai besoin, voilà. J'avais oublié un accueil, insérer des diapositives, d'autres diapositives, ça peut être utile. On peut, on peut diapositives, voilà. Plutôt, c'est plutôt là, voilà. Insérer des diapositives, changer le fond, parce que là je suis en fond blanc. Éditer l'arrière-plan, on a plusieurs options. Dans accueil, euh, si je sélectionne un objet, là ça va pas le faire, c'est un zoom, <coughs> je peux l'aligner, le centrer horizontalement, le centrer verticalement. Là, je n'y pas accès, il me faudrait un objet, on va dire là, est-ce que ça va marcher, je ne crois pas, oui. Et mettre au premier plan, arrière-plan, si vous avez plusieurs objets qui se chevauchent, voilà. Interaction, je ne sais pas ce que c'est. Clique de souris. Voilà, c'est très intéressant. C'est ce que je vous ai montré avant. Forme, insérer des formes. Oui, voilà. <coughs> Pareil que ce qu'on a vu dans Notation. Voilà. Donc je ferme ça. Donc on a plein de fonctions. Ça donne quoi comme résultat concret Hop. Donc ça, c'est le tuto donc je vous ai parlé que je faisais en langue anglaise voilà vous voyez que là déjà c'est évolué il y a de l'objet on voit il y a des coupes il y a du zoom il y a des zooms là qui font un millième de seconde pour revenir au cadrage initial quand j'ai fait des petits effets je vais lancer la lecture de ça qui clique sur le bouton arrêter pour revenir à zéro. Troisième cas, la vidéo que je vais traduire ne possède pas de fichiers sous-titres manuellement. Dans cette situation, nous générerons automatiquement les fichiers sous-titres à partir de la reconnaissance vocale du Pasteur Anderson et nous le traduireons ensuite. C'est le cas qui demande plus de travail humain en plus de la traduction automatique et le fichier sous-titre. Voilà. Donc ça c'est la vidéo, le tuto de sous-titrage en langue anglaise euh, Dans les premières vidéos que j'avais fait en français, là, il avait ser sorti, servi le prototype Et Là vous vous dites, il, me, il nous raconte qu'il fait un tuto en langue anglaise Si vous avez écouté à l'instant, je parlais en français Qu'est-ce qui se passe il, il est fou lui Non, tout simplement euh, je vais automatiser des tâches pour me simplifier la vie, gagner du temps, gagner en productivité, en efficacité, tout simplement, je fais toute la narration sur cette vidéo en français, ça me sert de guide, euh, dans l'avancement de mon travail, et je vais la vidéo avec moi parlant en français, la charger sur Youtube, sur, euh, en mode privé, pour bon, que je n'ai qu que moi qui y ai accès, et là, sur cette vidéo où je parle en français, YouTube va me générer un fichier sous-titre à partir de ma reconnaissance vocale. J'ai fait le test, j'étais assez surpris, même avec ma voix pourrie, ça donne bien le fichier sous-titre en français, pas trop mal, il faut le corriger. Comme ça, après, quand j'aurai corrigé ce fichier sous-titre en langue française, généré ai automatiquement, voilà, j'aurai un fichier complet, du début à la fin, si c'est une vidéo d'une heure, ça va me le faire en dixièmes de seconde j'ai gagné un temps fou et j'aurais pu qu'à le traduire automatiquement en anglais corriger les fautes et j'aurai des sous titres en anglais de cette vidéo qui vont me servir pour la doubler tout simplement c'est comme ça que je fais pour les doublages je me mets les sous titres en très gros et j'enregistre ça me sert comme un karaoké voilà exactement un karaoké c'est ce que ça me fait ça me sert de piste de, de visuel pour savoir ce que j'ai à dire est-ce que vous avez compris le principe oui non bon c'est pas grave donc voilà ce que ça donne si vous, vous creusez un peu la tête et que vous allez chercher les quelques fonctions avancées sur AIGISOL il y a quand même du potentiel c'est quand même un outil qui permet de faire des choses euh, voilà je que j'ai fait le tour non je vais montrer une dernière chose je vais fermer ça je vais vous montrer une dernière chose ça sert aussi tout simplement <coughs> à faire du pas du traitement d'image non c'est pas du traitement d'image à faire euh... à exploiter une photo de modification de photo et d'y rajouter des... des petites choses je vais vous montrer ça ce, que ça, ce que je veux dire concrètement. Alors, comme vu précédemment, je vais encore ouvrir un nouveau projet. Projet vide. Je vais lui donner un nom JC COSI ou COSIJES. Je vais lui donner une taille UUU. Euh, 900 en largeur et je vais une hauteur qui soit pas loin de sa largeur il faut pas non plus trop que je force 790 de hauteur, 790 de pixels une diapositive donc, c'est parti voilà, donc là, au lieu de me faire une vidéo je vais me faire une composition, une image je vais me composer une image que j'exporterai donc sous format image et non pas comme vidéo vue auparavant donc je vais me chercher dans l'onglet annotation une image j'ai ici une petite photo que j'ai récupéré sur internet voilà et je vais faire une vignette en haut je vais mettre une forme Voilà. Je vais mettre une forme là, ah, quelque chose que j'ai oublié de dire. Ça là, ça va pas bouger, mais je risque en faisant mes trucs de le cliquer et de le bouger. Ça va m'embêter donc je clique dessus. Elle est là, c'est cet objet. Cette image, c'est cet objet là. J'ai un cadenas, hop, je le verrouille. Et comme ça, cette image est verrouillée en position. Maintenant, je peux y aller. J'arriverai jamais à la faire partir. Au contraire de cet objet-là, si j'y touche, hop, de suite, ça part. Voilà, donc là, je répète une deuxième fois. Vous avez un verrou pour verrouiller tous les objets qui sont sur une ligne, là, sur un canal. En l'occurrence, je vais pouvoir mettre des choses là sans accrocher l'image de fond et la faire partir. Ça va cramer, ça. Hop. Donc, là, je vais mettre en titre Jacques 2, verset 20. Mais veux-tu savoir oh, au homme La foi sans les œuvres est morte. C'est. Moi j'ai inutile sur la Bible. Je crois que sur la King James c'est est et morte. Donc je vais laisser est morte. Enfin, hop. Point d'interrogation. Mais veux-tu savoir, vain que la foi sans les œuvres est morte Point d'interrogation. Hein? Si vous lisez Jacques chapitre 2, ben déjà, lisez Jacques chapitre 1, au fait, au passage, et, lisez, et regardez où il y a des points d'interrogation. Hmm. Donc, c'est quoi le principe, là, pourquoi je fais cette image Tout simplement parce que les faux prophètes, hein, rien de nouveau sous le soleil, ça a toujours été la même histoire. Les pharisiens, les docteurs de la loi, c'est la, la même compagnie ils prennent la Bible, les Écritures, ils ouvrent, ils prennent un passage, ils referment. Et là, ils interprètent. Hein? Soit ils ont des grandes connaissances, ils ont été au ministère, euh, ils ont eu le doctorat, soit ils sont auto euh, pasteur et ils ont l'esprit, et pff, ils comprennent les choses de Dieu sur la base de un témoin. Je répète, un témoin, un témoin, non, là on va leur mettre deux trois témoins à ces gens-là. On ne va pas argumenter avec eux. Si vous argumentez avec eux, eux ils interprètent, ils comprennent la parole de Dieu. Et si vous vous argumentez autre chose, vous vous philosophez. On est d'accord Eux ils ont l'esprit de cossigès. enfin pardon, l'esprit de Dieu, on confond des fois. Mais vous, si vous leur argumentez quelque chose d'autre, vous, vous parlez de la part de Satan. Vous vous philosophez selon le monde. Ce pas du tout comme eux. Quand eux, ils prennent un verset et qu'ils interprètent, qu'ils posent la Bible. Oula, attention Voilà. Donc, Trinité, Trinité, Trinité. La Trinité dans toutes les fibres de la Bible. Donc, on va leur mettre deux, trois témoins. Je m'expliquerai encore un peu plus après. Je vais déjà faire du style un peu. Changer le style de base. Je vais mettre ce gris-là. OK. Forme. Je vais lui faire répondre au petit là. CTRL A pour sélectionner tout le texte qui est à chaque fois par défaut quand vous créez un objet. Oui. Oui. Mes oreilles me démangent. Entendre ça, hop, je vais changer le style. Ok, voilà, et après on va continuer. Quoi d'autre? CTRL C, je copie cet objet et je le colle pour que ce soit plus pratique et plus rapide. Mais voyons, pour être sauvé, il faut achever la course. <rire> voilà. Attention, ils vont vous dire, ne réfléchissez pas suivant la logique de ce monde, mais suivant la logique de la Bible. Sauf que eux, ils voient l'apôtre Paul parler de finir sa course, et eux ils y rajoutent pour être sauvés. Et là, en bas... Je mettrai le verset. Mais donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que vous comprenez la logique de faire ces vignettes De mettre deux, trois témoins face à ce que ces gens disent, à leur, doctrine, leur fausse doctrine du salut par les œuvres, que ça soit de façon claire et nette ou hypocrite quand ils vous racontent que ce n'est pas eux qui font les œuvres, mais Christ en nous, parce que si Christ n'est pas, pas en nous et qu'on n'a pas les œuvres, c'est qu'on n'est pas vraiment sauvé. Vous voyez Toujours le salut par les œuvres, est encore plus hypocrite. Donc on va répondre à leurs leur histoires par deux ou trois témoins. Quand, quand ils nous sortent que Paul a dit qu'il fallait finir la course pour être sauvé, on n'argumente pas avec eux. Non, non, non. On leur montre le verset là que je vous ai dit. Donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mmh. Et regardez ce qui est dit avant ce verset, ça parle du salut. Mmh. Alors que là, quand Paul parle d'achever sa course, ça ne parle pas du salut. On va continuer dans cette logique. Qu'est-ce qu'ils vont vous sortir, ces gens-là, qui vous disent que le salut par les œuvres seulement, c'est une doctrice de, du Hadès, du Chiol, du. De la GN, d'où tu veux, du Kilimanjaro. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire aussi euh, ah, Ces gens-là veulent une licence pour pouvoir pêcher. Parce que vous savez que si vous pêchez, vous n'allez pas être sauvé. Hein Sauf que, si je compare les Écritures avec les Écritures, mmh. il est dit que le péché est la transgression de la loi. Et puis, il est dit aussi que nul ne sera sauvé par les œuvres de la loi. Mmh. Je dois mal comprendre, ça doit être le gamin à la caraison. Mmh. La parole de Dieu est un argent éprouvé cette fois au creuset. Mmh, non, ça, ça doit être le gamin qui a plus raison quand il prend un verset et qu'il l'interprète par lui-même. Mmh, t'as raison, gamin, t'as raison, gamin. Donc, ces gens-là veulent une licence pour pouvoir pêcher. Ici, je mettrai... Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur Hop. Hein Évidemment, ces gens vont vous nier la Trinité, vont vous raconter que ça vient euh, du concile de Nicée, du culte païen de Zeus, Isis et Maya l'abeille. Euh, comme les témoins de Jéhovah, toujours la même histoire. Les musulmans vont vous sortir la même histoire. Donc je vais changer le style de base là. Je vais prendre euh, quelque chose de pas trop flashy, d'assez sobre, mais quand même avec un peu de couleur, soit dans le ton de son canapé là. Ouais, il faudrait que je change un peu. Ça, c'est plus dans le ton de son canapé, on va dire. Voilà. Donc, quand ces messieurs disent, ces gens-là, vous savez, avec leur doctrine satanique, de crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Quand il dit, ces gens-là veulent une licence pour pouvoir pécher. Euh, je ne sais plus les références du verset. Mais là, je mettrai où euh, serions-nous le mal pour qu'il en arrive du bien comme certains je crois que c'est entre parenthèses qui nous canonnie évidemment je mettrai le, la référence non. et le verset exact ah, Là, je le, vous l'ai dit de tête mais vérifiez, ça y est, c'est dans Romain ou dans Acte Où ferions-nous le mal pour qu'il en arrive des biens, comme certains qui nous calomnient, calomnie, c'est calomnie, écrit comme ça, moi, comme certains qui nous calomnient, prétendent que nous disons. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il est dit après dans ce verset, dans ce même verset Là condamnation de ces gens est juste voilà est ce que vous comprenez l'intérêt de faire se dire ces choses à ce monsieur et après d'en bas d'avoir le verset on n'argumente pas c'est pas pour lui que je fais ça bon, lui j'y crois pas trop je crois que c'est foutu foutu foutu on peut toujours essayer mais hum. Mais par contre, il y a des gens qui les écoutent, il y a des gens qui les suivent. L'autre, il s'écoute parler pendant une demi-heure, une heure. Bon, comme je fais un peu aussi, mais moi, c'est pour des tutos. Hein. Et, et ces gens interprètent la parole de Dieu. Ils ont la sagesse qui vient d'en haut. Non, c'est plutôt la sagesse qui a été chassée du ciel à un moment, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Donc voilà comment on répond à ces gens-là en mettant des versets. Et les gens qui l'écoutent, d'un coup, en voyant ce qu'il dit, se contredit avec plusieurs témoins, ils vont commencer à douter. Hein ils vont peut-être basculer du côté obscur de la force du salut par la foi seulement. <tousse> hein, ça fait peur, hein, le salut par la foi seulement. Il <tousse> faut quand même que je fasse ma part, ou Jésus en moi qui fasse sa part. Hein Qu'est-ce que je pourrais dire après Rester sur Jacques 2 Ah oui je vais dire. hop, De toute façon, il faut que je la refasse bien, mais. Il pourrait citer. Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac en sacrifice sur l'autel Point d'interrogation. Ces gens, ils ne voient pas dans Jacques II les points d'interrogation, j'ai l'impression. Et là, j'aurais qu'à mettre euh, Romain 4, le début. Hein Et. Que Abraham n'a pas été justifié par les œuvres, enfin, si, devant les hommes, mais pas devant Dieu, disait le début de Romains 4. Ensuite, Jacques 2, euh, l'avant-dernier verset, Rab, la prostituée, ne fut-elle pas justifiée également par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin Et là, je mettrai, c'est à la fin de Hébreu 11, que Rab, par la foi, reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter enfin, C'est la logique du truc. Hein Deux, trois témoins montrer que ces gens qui expliquent la Bible, euh, ils n'y croient pas à la Bible. Hein crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Hein Deux ou trois témoins, il y a quatre évangiles. Et ils n'y croient pas du tout. Hein crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange de ma chair n'aura plus jamais faim. Hein si vous leur sortez ça, ils vont leur dire... Mmm, la racine du mot grec. Jamais, on n'est pas sûr, quoi. Voilà. Donc c'était pour ça que je voulais utiliser ces petits panneaux et cette fonction de composition euh, d'actifs présentaires pour faire ces vignettes, ces mimes. Les Américains, ils appellent ça des mimes. Là, c'est un peu plus évoluer. Moi, j'ai trouvé ça toujours trouvé ça débile. Mais d'un coup, je me rends compte, que c'est très très efficace. Surtout avec ces gens-là qui s'écoutent parler et qu'on ne peut pas raisonner. Ce n'est pas la peine de raisonner avec eux. D'accord. Si vous les contredisez, eux, ils ont l'esprit de Dieu. Vous, vous philosophez. Hein. Même si vous leur sortez verset sur verset, c'est que vous ne comprenez pas ces versets alors qu'eux, ils ont l'esprit. L'esprit de quoi, on ne sait pas. Donc, je ferai exporter. Et je vais continuer sur la Trinité. Allez, je suis lancé sur la Trinité. Je me lance sur la Trinité. Je disais la Trinité dans toutes les fibres de la Bible, d'accord Lui, comme par hasard, il nie la Trinité. Hein Mais le gamin, là, faut il faut qu'il aille lire la Torah et qu'il me dise pourquoi tous les commandements de Dieu sont répétés deux fois. Pourquoi Dieu a donné deux fois euh, les, les dix commandements à Moïse. Euh, Joseph parlant à Pharaon. Euh, si ce rêve t'est arrivé deux fois, c'est que Dieu a arrêté euh, sa décision. Pourquoi il est dit deux fois à Jacob, tu seras appelé Israël hein? Deux fois de suite. Soit il est neuneu, il fallait lui répéter pour qu'il comprenne. Ou soit c'est la sainteté de Dieu. Hmm? La sainteté de Dieu qui fait qu'il faut deux ou trois témoins, sinon c'est un péché. Hein? Si je portais témoignage de moi-même, je serais un menteur comme vous. Mais le Père dans le ciel porte aussi témoignage de moi. Hmm? Ça lui dit quelque chose. Vous ne comprenez pas le livre de révélation Je vous donne un truc il y a deux livres de révélation. Il est coupé au milieu. Chapitre 1 à 11 et chapitre 12 à 22. C'est le même raconté d'un point de vue différent. Si vous voulez un peu vous dépatouiller du livre de révélation, déjà, en comparant aussi avec Daniel, hein, aussi, hein, vous comparez les deux morceaux du livre de révélation. Hein, deux testaments. Pourquoi on n'a pas eu, hop, euh, Ève et Adam Vous avez fait une bêtise Jésus-Christ, de suite, qui enchaîne avec son Nouveau Testament. Non, il y a deux testaments, deux témoins. Livre des chroniques, livre des rois. Les mêmes histoires racontées euh, d'un point de vue différent. Euh, J'en ai plein, plein, plein d'exemples comme ça. Je ne vais pas partir pendant 100 ans pour vous dire que la Trinité est partout. Hein, tout simplement, parce que deux ou trois témoins, euh, c'est dans la loi. Et le péché est la transgression de la loi. D'accord le péché et la transgression de la loi. Dieu qui ne peut pécher, il va suivre la loi. Donc il y aura toujours deux ou trois témoignages dans la Bible. D'accord Comparer les Écritures avec les Écritures. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par la Trinité D'accord hein Je ne suis, euh, suis pas un catholique. Euh, Sainte Marie, machin et tout ça. Mon grand-père n'était pas au concile de Nicée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par la Trinité Ce n'est pas la peine que je continue plus Lisez la Bible en, avec ça en tête de ces deux témoins toujours, des choses qui sont répétées. Et vous allez voir que d'un coup on comprend mieux. Il n'y a même pas à réfléchir, ça s'explique tout seul. Mais si vous voulez voir des trucs compliqués et compagnie, allez voir ce monsieur là qui va vous parler. Hein. Il est renouvelé par le souffle d'Elohim. Le souffle de vie. Donc ce qu'il dit de sa bouche sur la base d'un témoignage... C'est vrai. Au fait, le péché et la transgression de la loi, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et ce monsieur nous dit que si on pêche, on ne sera pas justifié. Qui m'explique ça, le monsieur hein? Qui me fasse une vidéo de 25 minutes, qui me parle de la racine grecque, hein? des, des découvertes archéologiques, et qui nous explique ce que Dieu a vraiment voulu dire. D'accord Ok donc, j'arrête là. J'ai fait, on va dire, j'ai fait mon image, là. C'était pour l'exemple, il faudra que je la fasse plus propre, avec des réfé les références exactes bibliques, parce que là, je paraphrase à chaque fois. Sauf, évidemment, euh, Jacques 2, que je connais par cœur, et Jacques 1 aussi. Hein, déjà, pour comprendre Jacques 2 aussi, lisez Jacques 1. Je vais le répéter, tiens, une troisième fois, d'exporter ceci sous le format image. Inclure les sous-titres. Titre dans l'image, la trajectoire du curseur, les objets qui sont. Non, je vais faire un export classique. Voilà. Allez, je ferme. Non, je le referai bien depuis le début. Voilà. Donc j'ai terminé ici. Euh, je voulais annoncer que donc je dois finir ce tuto en langue anglaise pour que les gens à travers le monde qui suivent le pasteur Anderson puissent chacun le traduire dans leur langue euh, verne, vernaculaire, c'est comme ça qu'on dit, vernaculaire. Voilà, ça sera, je pense que ça sera très utile. Je vais faire aussi une vidéo de moi, de mon propre chef, que, qui me trotte dans la tête depuis deux ans, mais je veux surtout déclarer clairement et nettement que ne vous inquiétez pas, je vais reprendre ma routine habituelle, à savoir traduire, sous-titrer, doubler des prêches et des documentaires, des vidéos du pasteur Steven Anderson. Euh, je sais qu'il y a des gens qui attendent après ça, qui ne parlent pas anglais, euh, ils sont impatients de, de se nourrir de ces connaissances, c'est quand même assez riche, c'est utile. Je sais, on m'a dit plusieurs fois, on m'a fait comprendre gentiment, les gens attendent après ça, ne vous inquiétez pas, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Bon, sur ce j'arrête ici à bientôt